Bonjour Claire Bonjour Anthony Mais que se passe-t-il sur RBS Eh bien, encore un scandale Et oui, pour la Royal Bank of Scotland, les choses vont mal. Il y a un mémo qui a été révélé par le par Parlement anglais, pardon, qui montre que toutes les sociétés n'ont décidément pas une réelle culture client. Alors, au contraire, il y a un mémo qui a circulé, euh, venant d'un euh, junior manager en 2009, qui disait « Parfois, il est bon de laisser les clients se pendre eux même. Définition d'une corde, ce avec quoi vous pouvez avoir de meilleurs bonus et euh, avec lesquels il faut laisser les clients mourir. J'imagine que le titre a été sanctionné, là, en bourse. Ah, eh bien, écoutez, en bourse, sur RBS, ça n'a pas été simple, d'autant plus qu'ils sont soumis à un scandale... Euh, assez important sur des mmh. euh, sur des prêts qui ont été accordés. Euh, voilà. Mais plus que cette mauvaise affaire euh, et euh, que la répercussion d en bourse d'un titre que nous n'aurons pas, ouais. ce qui nous importe, c'est le fait que ce soit une culture client qui soit complètement inexistante oui. dans cette banque et qu'au contraire, ce que nous, on cherche chez Trust Team, c'est à voir quelles sont les sociétés qui ont une culture client mmh. qui est forte et qui ne permettront pas à ce genre d'incident d'arriver. Et oui, même si là, le mémo provient d'une seule personne, au final, c'est peut-être la culture de l'entreprise euh, dans sa globalité qui, qui, qui, qui ne va pas bien, quoi. Euh, effectivement, Tony, c'est vrai que ce qui pêche ici, c'est bien ce qui reste quand plus personne ne regarde. Ce qui reste quand plus personne ne regarde, ça s'appelle la culture. Et euh, donc, il y a des sociétés qui ont une culture client, qui mettent les clients au centre et où chacun des employés est bien conscient que ce qu'il faut, c'est satisfaire le client à tout prix. Et pour ça, il faut recruter les bonnes personnes, les former, leur donner des systèmes de rémunération et d'avancement qui soient liés au fait qu'elles satisfassent les clients ou pas, donc un système de gouvernance qui soit à toute épreuve, une voix du client qui remonte aux plus hautes instances. Mmh. Et bien sûr, bien sûr, et eh bien le fait que euh, dans l'équipe KPI la satisfaction client soit regardée et soit un réel moteur euh, de stratégie et euh, une ré réelle boussole à savoir où aller. Parce que vous, Claire, euh, avant de, de connaître ce mémo, enfin, c'est paru aujourd'hui, oui. euh, est-ce que RBS était mal noté dans vos classements ben Oui, RBS ne fait pas partie des sociétés eh qui oui. ressortent comme, comme étant euh, parmi les leaders. C'est vrai que ça fait, euh, ça fait un moment. Euh, et cette affaire qui, date, qui est révélée maintenant, mais qui date de 2009, euh, pouvait, se, se, pouvait se voir dans les chiffres. Oui. — Justement, quels sont les, les gagnants dans le secteur bancaire ?— ah ben Dans le secteur bancaire, et même, euh, même au UK, c'est une société qui est suédoise, qui s'appelle la Banken, qui a toujours les taux de satisfaction clients les plus élevés, en croissance, qui est d'ailleurs, depuis sa base natale euh, dans les pays nordiques, mmh. s'est implantée au UK parce qu'elle avait vu une réelle opportunité de prendre des parts de marché aux banques dominantes mmh. qui avaient complètement laissé tomber leurs clients. Et euh, depuis, et eh bien cette banque a des taux de satisfaction client qui bientôt sont beaucoup plus élevés, mais aussi des ratios financiers qui, euh, qui sont très très solides et résistants puisqu'elle a un corps tier one supérieur à 23%. — Et puis là, c'est une opportunité aussi des banques, hein, cette année euh, ?— dans... Oui, bien sûr, dans un contexte macro où euh, les taux euh, vont avoir tendance à remonter, euh, le secteur bancaire est un secteur à, à jouer... Mais surtout, euh, la Banker, très spécifiquement, a connu une année 2017 un peu plus difficile. Et donc, on est sur des opportunités d'achat. Super. Merci beaucoup, Claire. Merci, Anthony.